rouge, jaune, vert, orange, rose, violet, c'est la vallée des couleurs Histoire numéro 2 Il était une fois un poussin jaune qui s'appelait John. Coucou Poussin John, coucou C'était le matin et John se promenait près d'un bois autour d'une mare. La mare était glacée comme une patinoire parce que pendant la nuit, il avait fait très très froid sous la lune jaune. Mais, sous ses plumes jaunes, le poussin jaune avait bien chaud. Et il s'amusa à glisser sur l'eau glacée. Et... Psh Encore une fois. Et... Psh John fit un tour sur lui-même et se mit à chanter. Une patinoire, noire, c'est pas noir, c'est tout blanc et c'est marrant une patinoire, c'est pas noir, c'est tout blanc et c'est marrant Tout à coup, John s'arrêta de chanter. Vite, il alla se cacher Car derrière les arbres de la forêt, quelque chose venait de bouger. C'était Max, le loup du bois. Max avança à pas de loup jusqu'à la mare et toucha la glace avec ses pattes. Puis... Il ouvrit grand la bouche et se mit à pleurer comme un loup. Aouh Aouh Alors, le poussin John s'approcha. Pourquoi tu es triste, loup du bois Poussin, je pousse un cri triste car tu vois, l'eau est gelée, je ne peux pas la boire, j'ai super très soif. Je peux t'aider, moi, dit John. Alors recule-toi. Et regarde Et John se mit à donner de petits coups de bec sur la glace. Pic, pic, pic, qu'est-ce qui se passe Poussin John casse la glace. Pic, pic, pic, qu'est-ce qui se passe Poussin John casse la glace. Et... hop Avec son petit bec, John le poussin jaune avait fait un trou dans la glace. Merci, dit Max le loup du bois. Et il se précipita pour boire un coup. Glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou, glou. Max faisait beaucoup de bruit en buvant. Et le Poussin John se mit à chanter. Glou, glou, glou, glou comme loup. Glou, glou, glou, glou comme loup. Est-ce que je peux vous dire pourquoi Quand Max, le loup du bois, Boire, il fait beaucoup de bruit, de son. C'est parce que quand je bois, je fais du son. Bois, son, comme une boisson. Quand je bois, je fais du son. Bois, son, comme une boisson. C'est alors qu'autour de la mare, il se mit à neiger. Des petits flocons de neige tout blanc. John eut un peu froid. « Gla, gla Gla, gla » dit-il. « Regarde, loup du bois, j'attrape la chair de poule !»« Hum, une poule !» dit Max, le loup du bois, en se léchant les babines. « Voilà qui me donne une fin de loup !»« Fin de loup ?» Fin de l'histoire, vite John, cours, sauve-toi. Piu-piu, fit John en courant. Badaboum, fit Max en tombant. Badaboum, et badaboum. Piu-piu. Au revoir John, au revoir Max. Et maintenant, chanson de fin. Je bois glouglou, j'ai froid gla. Je pousse un cri, aouh, aouh, le pousse un cri, piou, piou, piou, piou. C'est la fin les enfants. À bientôt pour d'autres histoires.